Bonjour Laetitia Bonjour Lucas Comment ça va aujourd'hui Super bien Ah bah nickel, aujourd'hui on va parler de comment être recruté à un poste quand on n'a pas d'expérience. Donc euh, est-ce que tu as une petite piste là pour commencer la vidéo sur une expérience peut-être personnelle que tu aurais vécu ou au niveau, ben bah voilà, quelque chose à nous partager pour commencer Ouais, alors cette question franchement, euh, euh, ça, me, ça me donne de l'eczéma quand, <rire> quand, quand les recruteurs me le disaient mais euh, t'as pas d'expérience alors euh, ben, en fait jeune. il faut oh, t'es trop jeune mais ouais il faut commencer quelque part en fait donc euh, si si je ne suis pas dans le faire euh, comment on fait mm -hmm. parce que si tous les recruteurs me disaient ça et qui donnaient pas la chance aux gens qui sont inexpérimentés et eh ben on va pas aller très loin quoi puisque les gens expérimentés ils veulent plus de cette expérience justement donc il faut bien euh, faire euh, quelque commencer part. quelque part donc euh, ben, dans ce cas-là il faut quand même convaincre mm -hmm. euh, que on a toutes les quali qualités en tout cas requises pour faire ce job parce qu'au final c'est une responsabilité et c'est des tâches à réaliser donc effectivement on l'a peut-être jamais fait mmh. mais euh, on, on, on sait euh, allez on prend un exemple euh, si c'est un euh, un commercial dans la vente des produits ménagers allez voilà. Euh, ben, effectivement la personne dit ben voilà vous connaissez ni les produits ménagers euh, euh, vous êtes tout jeune vous n'avez jamais fait euh, les ménages et en plus vous n'avez jamais été commercial donc là on coche en aucune case et ben, dans ce cas là moi je conseille que vous lui dites ok moi j'ai lu votre euh, poste vous recherchez une personne qui a euh, ça comme qualification ça comme euh, âge euh, dans cette euh, tranche de salaire avec ses missions. Ben moi, en fait, euh, voilà, vous cherchez quelqu'un de, de, de dynamique, euh, de persévérant, euh, d'agile, euh, quelqu'un qui peut aussi se déplacer. Écoutez, moi, jusqu'à maintenant... Euh, dans mes expériences stage, alternance, mm -hmm. moi j'ai toujours démontré que j'étais très dynamique, que j'étais à l'origine de ça, ça, ça comme projet. Euh, je suis euh, complètement agile et adaptable puisqu'il y a eu euh, ces, ces pro problématiques euh, au cours des projets, j'ai su euh, les surmonter. Mm -hmm. Et ensuite, les déplacements, j'en ai pas peur, j'ai mon permis et, euh, et ces qualifications, en fait, euh, je suis diplômée de l'école, etc. avec euh, cette formation, avec ce, ce, ce, cette mémoire, etc. Donc, effectivement, on, on fait un calque, mmh. en tout cas, euh, de ces deux expériences. On cherche des similitudes pour aller euh, prouver, en tout cas, euh, au recruteur qu'on euh, on, on a des qualités euh, requises. Et croyez-moi, en fait, quand c'est comme ça, ça se passe toujours bien parce que la personne en face va se dire waouh. Voilà. Déjà, le fait de pouvoir se défendre, déjà, c'est une preuve une de maturité. Voilà. Et ensuite, il va se dire, bah, il voilà, y a tout qui est que émotionnel, c'est que des sentiments. Donc, mmh. il suffit que la personne elle, soit vraiment convaincue. En convaincue, être en confiance et, et, et on est bon. Quoi. Bah, moi, par exemple, tu vois, pour donner un, un retour d'expérience personnelle, je le vois pour trouver une alternance, pour être recruté à un poste, c'est un poste de commercial avec l'école dans laquelle je suis. Et euh, bah, pour être recruté à ce poste, je leur disais, bah, mon cursus actuellement, c'est trois ans de prépa scientifique. Et donc, à ce moment-là, souvent, ils me regardaient et disaient « Mais pourquoi vous êtes là devant moi si vous avez fait de la prépa scientifique ?» Et je leur disais bah, « Vous voyez, j'ai pas d'expérience scolaire. Par contre, je vais vous décrire mes projets. J'ai fait ça, ça, ça, ça, ça. » Et c'est souvent quand je leur décrivais tous les projets et toutes les initiatives que j'ai pu prendre hors projet scolaire que là, ça les intéressait parce qu'ils disaient « C'est quelqu'un qui lance des initiatives, qui est moteur et qui, qui va chercher des choses, quoi qui attend pas que ça lui tombe dessus. » Et donc, j'ai pu faire valoir cette expérience et ça fait que bah, sur les quatre entreprises que j'ai rencontrées, il euh, y en a trois qui m'ont classé première ou deuxième dans leur liste de choix. Et comme ça, j'ai pu choisir. Donc euh, vraiment, ce n'est pas parce que vous n'avez pas l'expérience pile dans le domaine que c'est grave. Il faut juste savoir adapter l'expérience que vous avez ou soit vous en créer par vous-même. C'est pour ça que j'invite souvent les étudiants parfois à se lancer, sans parler de l'entrepreneuriat, mais à lancer un side project à côté, que ce soit être investi dans une association, lancer un projet si on veut lancer une chaîne YouTube ou tester un produit. Et même si ça ne marche pas ou si ça décolle pas, ce n'est pas ça grave. C'est de l'expérience. voilà Exactement. Non, non, mais Lucas, c'est exactement ça, en fait. Mmh. On passe notre journée. En fait, il ne faut pas faire des études commerciales pour devenir commercial. On passe notre journée à nous vendre. Mmh. On est tous commerciaux euh, et négociateurs. Moi, je négocie avec mes proches, avec mes parents, avec mon fils. Euh, toi, tu négocies aussi avec tes parents, avec tes collègues, avec tout ça. Donc, y a, on a déjà des compétences en soi, en fait. Mmh. Donc, euh, mais tout simplement, ce n'est pas entendu encore euh, au niveau de l'entreprise. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'expérience. On a, on mmh. a de l'expérience. Tout simplement, il faut, il faut bien l'emballer. Mmh. Euh, c'est comme quand vous achetez un cadeau, si, si on donne le micro comme ça à quelqu'un, bon, euh, c'est sympa, mais voilà. Par contre, si on le met, on met un joli emballage etc. Exactement. Et ça change tout. On se dit, ben, voilà, ce micro, euh, au lieu de valoir 100 euros, quand on, quand on voit, on dit, mais ce truc-là, il vaut 500 balles. Donc, euh, c'est tout simplement, en fait, une question de présentation, mm. euh, je pense. Et il faut, il faut que dans la vie, il n'y a rien qui tombe. Donc, euh, dans une des vidéos, je dis, il n'y avait pas de free lunch. Et bien, c'est mm. exactement pareil. Il n'y a rien qui est gratuit. On va le chercher. On veut quelque chose. On se prépare. On se renseigne et on va les chercher. Et du coup, euh, dans, dans, dans, il faut être dans cette dynamique-là. Et du coup, expérience ou pas expérience, ce n'est pas grave. Au-delà de ça, vous avez l'action qui prouve mmh. que vous êtes. Et ça, l'être, c'est beaucoup plus important que ce que vous avez eu. Donc, mmh. euh, je dis souvent l'être et avant le avoir. Oui, d'accord, Joa. Et donc, bah, je pense que ça va répéter un peu ce que tu as dit ou l'appuyer davantage. Là, on a parlé un petit peu du côté avoir des expériences oui. qui ne sont pas en adéquation avec le métier qu'on veut faire, oui. mais imaginons que là, comme peut-être la majorité des étudiants, il y en a beaucoup qui sont dans les études à fond, qui sont dans le domaine bah, scolaire, etc. Oui. Et qui doivent peut-être, ils sont bientôt à l'issue d'un bac plus 3 ou bac plus 5, oui. euh, trouver un métier alors qu'ils n'ont qu'une expérience scolaire. Comment ils devraient l'amener, euh, comment ils devraient argumenter si, imaginons, ils n'ont pas eu, euh, je sais pas, envie sur le moment de lancer des projets et qui sont au moment « bon, j'ai fait mes 5 ans d'études, je dois trouver un métier, qu'est-ce que je fais ?» ouais alors déjà, je conseillerais de ne pas attendre jusqu'à 5 ans d'études pour dire qu'on n'a pas fait euh, enfin trouvé. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles qui, qui offrent des stages dès la première année euh, mmh. de, de, de l'école ou de l'université avec des alternances, etc. Donc moi, je pense que on peut déjà euh, aller tester. Voilà. demander le maximum de stages deux semaines par-ci, un mois par-là, c'est gratuit. Au-delà de deux mois de, de stage, encore aujourd'hui, on n'est pas obligé d'être payé. Mmh. Donc, euh, tout simplement, échangez votre temps libre avec toute l'expérience, donc mmh. euh, le fait que vous, ayez, vous êtes allé voir si vous avez, si vous, êtes intéressé, enfin, si vous, vous intéressez à l'architecture, etc., ben je conseillerais d'aller euh, vers, vers un cabinet euh, d'architecture, mmh. etc., et leur demander euh, un mois ou deux mois de stage. Les ouais. écoles sont là, on les paye euh, pour avoir des conventions, pour avoir une protection, etc. Donc euh, déjà, j'utiliserai euh, tout mon temps à faire des stages, donc c'est ce que je ferai et, et c'est pas mal. Mmh. Puisque ça nous permet de voir, même si euh, quand on est stagiaire et qu'on n'a pas trop d'expérience, on finit euh, à, à faire des photocopies, ça c'est stéréotype, hein. photocopie, café, euh, peut-être participer à quelques réunions, peut-être organiser des trucs. Tout ça, c'est génial. Le tout, c'est de, de regarder le fonctionnement euh, de, interne, euh... Euh, interne, comment ça marche. Est-ce que ça nous plaît donc déjà l'objectif c'est de savoir est-ce que moi je me vois tous les jours aller dans cet esprit-là. Donc c'est déjà beaucoup en fait. Donc moi je, je dirais que avant de choisir, eh ben, on, on fait d'abord des... Des, euh, des stages, mmh. euh, on est curieux, on va dans plusieurs entreprises, peut-être le même métier mais différentes entreprises pour voir euh, est-ce que ça correspond réellement, mmh. et, euh, et après bah, on sera plus apte à dire bah, comment, comment on fait, et tout ça euh, dans le CV c'est des lignes. Oui, d'ailleurs pour rebondir sur ce que tu viens de dire, ça décale un peu du sujet, mais c'est quand même en lien. Euh... Pour être recruté à un poste quand on n'a pas d'expérience, ça peut être bien d'aller voir le métier sur le terrain, comme tu as dit, oui. avec les stages. Oui. Euh, par exemple, ma mère qui est prof, euh, principale de 3 oui. elle a quelqu'un dans sa classe qui voulait absolument, depuis tout petit, faire maçon. Oui. Et donc, il euh, bah, y a le stage de 3e à faire et il est allé faire un stage. Et quand il est revenu de son stage, bah, il était triste, mais il s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas le faire parce que quand il était petit, il avait eu euh, des opérations, des douleurs musculaires, etc. Et là, le fait de beaucoup bouger, d'être à genoux, se lever, etc. et tout, ça lui réveillait les douleurs et il s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas le faire. Mais si cette personne n'avait pas fait ce stage, peut-être qu'il aurait fait son CAP, il serait allé au bout, il aurait obtenu son métier et il se serait rendu compte qu'il n'aurait pas pu le faire. Ah ben alors là c'est une reconversion. vaut mieux se rendre compte à 15 ans voilà. qu que, que ça ne nous plaît pas ou qu'on ne peut pas faire d'une manière euh, selon les aptitudes physiques. Et ensuite on se dit, bon mais au moins j'ai testé. Donc voilà, super. Et ensuite j'ai jusqu'à euh, bah, tant d'années pour trouver ce que je veux hum. faire. C'est génial. Et si la personne elle veut encore faire un autre truc, eh ben, elle peut peut aller demander, euh, ben, même pendant le week-end, en une journée d'observation, etc. Euh, est, tout est permis aujourd'hui et c'est vachement bien. Et euh, les professionnels, eh ben, souvent, si on ne peut pas aller dans l'entreprise, on peut les avoir au téléphone, ils peuvent nous expliquer et on peut on arrive, on arrive peut-être à se projeter ou peut-être qu'ils peuvent nous faire visiter leur atelier en tant que client, etc. Donc, euh, du moment où, où on a envie de, de connaître quelque chose, c'est sûr qu'on arrive, c'est sûr qu'on on on, l'obtient. Donc, euh, par tous les moyens, j'essaierai je, d'interroger, de sonder euh, des personnes qui sont dans ce métier-là, qui sont dans ce secteur-là, pour voir euh, vraiment qu'est-ce qui peut m'attendre et euh, si c'est réellement avec ce que j'ai toujours rêvé. En euh, adéquation, voilà. possible à faire. Exact. Bah, je pense que là, on a bien fait le tour sur euh, être recruté à un poste quand on n'a pas d'expérience. Donc, euh, on vous remercie d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas, vous pouvez laisser des likes comme d'habitude et commenter la vidéo également pour nous faire des remarques ou poser des questions. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt